Et voilà, donc la suite de la vidéo commence maintenant. Aujourd'hui, on va faire. Bah, du coup, on va faire Star Wars et la, la puissance du de... pouvoir de la force. De... Ah, bon, voilà, le pouvoir de la force. Le mot de scénario, le pouvoir de la force. Le mot de scénario, quand même. Ah, moi, bon, ce serait mieux. Euh... Commencer c'est une partie de la c'est bizarre, j'arrive plus. Bon continue sans de garde, on s'en fout. Ils sont, euh, je m'en fous. Et alors le son du jeu parce que euh, le son du jeu est bugué, je suis désolé pour les gens qui aiment Star Wars en fait et les musiques. Mais c'est juste, euh, juste euh... hier bien longtemps dans un dans une galaxie très bon, oh, bon Star Wars <rire> Ok, j'ai passé la queue de 7 mais là parce qu'en fait le va déjà l'ouverture il marche à deux heures. Tu veux les tuer Même si c'est mes alliés hein. Tu veux les tuer J'ai tué mes potes, c'est normal. Ouais, euh, toi tu veux être battre là Boum Qui <rire> veut se battre encore Boum <rire> Pardon. Use la force, obscure. Non, mais là je suis Darby adore, là on est d'accord. Je peux pas courir le vieux là. <rire> Qui ira pas de dire sans arrêt vu que je suis ton père. C'est sa force préférée, je crois. Je suis ton père, le cadavre. <rire> non, mais le mec il sait que dire ça, je suis désolé. Il n'y a que ça à la bouche. Are you dad? <rire> Are you father? Non, ça c'est. Non, ça c'est. Point, point, point, point. Ouais, c'est qui lui. <rire> Alors, je connais pas. Euh. euh la saga euh, Star Wars. Je la connais pas. non, hein. L'unité de trion Attends vos ordres. Seigneur, j'adore. Vas-y. Vas-y. Attends ton ordre. Très bien, suivez-moi, commandant. <rire> je sais pas s'il si parle en vrai. Oui, ta mère! Vous avez entendu? Pas de temps à perdre! C'était marqué Seigneur, c'est pas grave. <rire> mais en fait, le gars. Mais en fait, j'ai tué mes amis. Est-ce que je peux les tuer peux les. les Est-ce qu'on peut changer de personne? J'ai pas l'impression. Je saute avec on. Oui, moi c'est trois. mais ta mère. c'est rien. J'ai poussé dans le feu, j'ai rien à c'est j'ai rien à foutre, moi je suis d'accord tu sais Moi c'est qui Edwin non mais. mais est des des débloqué ou Oui voilà voilà il y a un frère jumeau, je, je vois que ça c'est chiant avec euh, une chatte qui Alors moi j'ai encore un pour les cadavres je dis nous sabre quand il est mort il y a pas mon époux, Non, non, non, sans dit. le C'est ton père. En oh vrai, ouais, c'est une Q. Bah, c'est victoire pour nous en fait. Il est bon. Sans faire ça, jeu bien. Bah, ouais, réfléchissons. Tiens, sabre laser. Et hop, ah, je t'esquive avec mon sabre laser. J'ai envie. Au moins, toucher une seule fois. Vous êtes nul. Tuez-moi comme ça. Vous êtes faux. Euh, vas-y, c'est moi des trucs. Ouais, je vole. Ah, non. <rire> Je me passe à travers les cadavres. <rire> mais c'est ouais, l'explosion de la mort toi Star Wars mais quand même, faut pas déconner. Hein. Faut déconner un peu là. Au revoir. Ah, comme ça ouais. Non mais il m'a dit elle et euh, machin, je sais pas c'est quoi. What Ok d'accord, ok ah, j'ai rien. Ah, j'ai lancé mon sabre en pleine gueule. Ah, ouais, d'accord, c'est comme ça. Désolé pour le cri. Putain, <rire> c'est quoi ça J'espère qu'on entend bien <rire> le rire que faire. <rire> qu est qu veut, je viens de faire. Putain, je veux lui Je t'ai ça mon sabre, regarde. Voilà, t'es mort. Ah, oh, pas Attends, non, pas c'est ça. J'utilise la force, non, c'est vraiment en plus. J'aime bien, hein, dans ce monde, ça me regarde. Oui, comme on vous manque de bonheur. Bon, on est en train de sang. 100, on est en train de mettre du sang. Ai Oh, bah, si ça tranche vraiment, euh, et quoi, ce truc, euh, c'est même pas là, je crois hein, que je dois prendre. Si, je, je suis bien, je dois prendre. Euh... C'est Tiens, ah, je te vois tout ça mon le le de bleu, ah, en pleine guepille qui m'a aussi interdit. Mon truc bleu, c'est pas censé être trop. Qu'est-ce que je fais là Je danse. <rire> c'est un peu lent. Je suis contient merci. J'ai vu sur un rond, hein. carré mais si là il vole, je suis désolé. Avec R. Attends, qu'est-ce que c'est avec R pour Ah se protéger, ouais. Je suis d'un je suis un bourrin, je me protège jamais. Hop là. Ah non, c'est pas une nouvelle vidéo, ça inquiétez Non ouais, c'est classe comme gameplay. Ouais, euh, euh, moi j'aime bien. Bon, une vraie console c'est un petit peu plus fluide, je suis d'accord avec vous. Sinon, au niveau gameplay, c'est pas mal. Au niveau scénario, par contre, au niveau lenteur du personnage, euh, faut pas en parler. Parce que euh, j'ai essayé tous les boutons, mais il n'y a aucun bouton qui nous permet de courir. rien. Hein. J'ai. Je regarde, mais non. Mais j'ai regardé ma manette pour ça, je pensais dans un mur. Dans un mais quand même. Maintenant, la touche projection enfoncée pour. Concentrer la force, relâcher la touche. Ouais, mais ça, c'est pas les bonnes touches, mon gars. Ben. C'est été... lesquelles Ils ont là, là Je suis quoi, avec eux Hein J'appuie sur R. C'est ouais. celle-là Celle-là Ah. Oh putain Oh la vache Oh ouais c'est quoi ça Ça donne envie de se battre contre moi là du coup oh, Putain euh, Pour notre Dieu qu'est-ce qui a fait boum Oh euh, Mais ouais Qui frappe un euh, comme ça dans n'importe où Ah bah moi je peux le vieux clore, euh, bah, bon, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a le vieux quand même Oh mais comment je vais bien enfoncer mon cul dans. Euh bah non, quoi T'es sûr ah, Alors viens là, viens viens, viens, viens, Oui je suis bien tout seul. Non mais arrête. Mais Non mais il est mort tout seul, j'ai une blague ou quoi Les mecs ils meurent, meurent, meurent. Euh, il fut plus beau, le gars, il va jeter dans le vide. <rire> Arrête. Rouge oh, Shadow. Hein Mais comment ça, en rouge Shadow, c'est dans Sonic, ça Arrêtez vos conneries. Qu'est-ce que tu je... veux pas savoir <rire> Non, non, j'ai dit que je voulais pas. C'est mon Ah Oh, non. Oh, what What J'ai fait quoi là je l'ai pris, je l'ai fait boum, dégage. Ah c'était ça, je l'ai fait au oh, mec qui est mort. Oh ouais, trop bien. Je veux le prendre. et. oh c'est oh, trop bien. Oh génial. Ben ouais, c'est quoi ça Ah non, et là je m'amuse, je, je m'amuse à fond là. C'est un vrai jeu Star Wars. Là. Je suis trop, c'est comme Je suis trop content là. Mais tu vas te calmer toi Mix c'est ça là C'est toi là Tiens, prends mon ballon. Ok, il fallait pas aller là, je pense. <rire> c'est pas euh, tout truc brillant qu'il faut aller, des fois c'est le bon mort. Je suis sauter parce que oh, on va <rire> <rire> oh, Je comprends pas, j'ai 90 ans. Ah ouais, ok, ok. Excuse-moi, Dracula. Alors, oh putain, la musique, c'est bien fait. Ah, ça... Ah, quand ça revient sur toi, ça peut toucher l'autre ennemi derrière. Ah, ça c'est bien fait, ça Enfin, C'est un jeu PSP, mais hein, faut pas les conner. Bonjour! Je vous les chocolats, moi je m'en reviens. Bon bah, allez, merde. <coughs> qui, qui, les caméras. C'est qui qui fait du dégât? L'hélicoptère ou moi? Ah, les deux. L'hélicoptère, parce qu'il y en a un. L'hélicoptère, euh, moi. Ah, L'hélicoptère, moi. Et eh ouais, moi je vole pendant une seconde. Vas-y. Ah, là on voit. Ah, là. Quand je fais ça, je vais vite. Mais je vais sauter dessus lui. Attends, attends, attends. attends. toi la grandeur, ouais. Il est pas mort, il sort pas Voilà, bah, il est mort. En même temps, est aller comme ça va ça oh, dans ta Oh, mais je l'ai tué, ok. On va dire quoi, je l'ai tué, mais t'inquiètes, je l'ai tué quand même. Ouah, wow, toi, tu m'énerves, toi, vu. Euh, hop là, merde, il Ah, il est Hop là, je que je gère le bon lancement du boumouan. Oh, ah, ça y est, je parle boumouan, non, bah. Lancement du, du sabre laser. Ah ah, ah ah, ah ah. J'esquive tout, là, c'est bon. Bon, non, ça kiffe. Ah oh, c'est bon, il y en a marre, il -y, y en a marre. il -y, y en a marre, il -y, y en a marre. Mar j'ai rien touché, mais c'est... Ah si, ah si, j'ai touché les plots. Enfin, c'est pas des plots, c'est pas grave. Oh. Je peux prendre et je te jeter sur ta gueule. J'ai fait par quoi là Je viens vers moi. Allez, hop. tu dégages. <rire> Ça c'est fait. Ouais, je calme par contre T'as que me dormais, mais euh. si vous je plaisante pas avec vous tiens je te branche mon sabre dans la gueule ouais elle est carrée c'est cool Ah oui je fais penser machin Ah c'est un truc à collecter ça Ah eh, il y en a 200. Mm -hmm. Dans tout le jeu, il y en a deux Il m'a tiré dessus. Vois, par contre, je parle de la vie Ah, je les ai toujours en même temps. Je suis trop fort. À Star Wars. Ouf. Directement. Maintenant, ah, que dire, si vous connaissez ce jeu, ah, je le kiffe. Je le kiffe déjà. Peut-être pas faire laisser parce que. Ah, mais en vrai, ça c'est mes alliés ça. Ah, je peux les tuer aussi. parfois c'est bon. Ouais, trop bien. Je l'ai dit. Oh, c'était classe, ça fait un compte. Mon Dragonator, il joue pas ça, Non, non, non, je joue au coup. Il est sur la tourelle. Oh, ouf. Mais c'est ça Oh, non, Normalement, oh, je meurs, hein. Avec une explosion pareille, je pense que tu meurs. Ouais, il y a plus de. de gameplay <coughs> sur ce jeu que le sur le 3. Hein. Tant celui-là. Euh, je vais pas aller sur euh, le truc le plus brillant. Hein. C'est bon. Ah, celui-là, Qu'est-ce qu'il veut le vieux enfin, Je vois je les appelle des vieux alors, On du tout vieux. Voilà Et voilà, il est mort oh. C'est simple J'adore ce pouvoir de les prendre et les jeter par terre Voilà je vais les détruis comme ça Je suis sérieux il y a vraiment un problème avec eux danser comme ça là c'est jeu. <rire> Regardez, <-là. truits> oh, ça, ça reprend. Ah de ça des dédés ça dédés des dédés des dédés je suis là, je non, rentre les ah, des dédés des dans des dédés Ah dédés des de des dédés comme dans des dédés des Et voilà. dédés des bah, mais en fait euh, la puissance de la face c'est genre t'as fait gentil en vrai fait. Et tu joues le méchant Parce que lui il fait pas de câlin d'un d'or au gentil Tout le contraire On vu que ça On a vu que nous on a on dans, ah, dans certaines zones, je suis obligé de tuer tout le monde. Ça, c'est ce qui vous dire oh, Oui, je suis ils sont derrière moi. Ouais, ah, je peux faire ça. Bon. Et... Je peux ce qu'il fait, l'envoie hein. sur le mur. Ok. Mmh, c'est un... pas un mur, c'est un sol. Je sais. Hein. C ah, il y a mon allié qui arrive. bah bon, lui, je vais tout le monde. Est ce qui veut dire en le C'est trop. pif le... Chif sa mère Oh. non voilà. ah. oh, non mon non non non il non derrière. non non non non non non non non non j'ai tiré mon sabre en pleine gueule c'est pas la même chose je suis je bon je suis juste au niveau quoi, quoi tu cherches tu ne t'ouvres pas ici maintenant je ne peux pas me tromper je suis ah. non mais j'oublie les, les lignes de gavotte je ne peux pas imaginer comment je dois parler c'est quoi cette main? <rire> putain, -vous <rire> oh putain, c'est moche! Accrochez-vous à quelque chose, Oh putain, c'est quoi cette main? C'est moche, c'est un move! Allez, on ça fait quand même! Oh non, c'est un boss! Oh non! C'est un boss! me dis pas que c'est un boss! Ouais, je passe, ça c'est vient. C'est un boss! Ok, tiens, reclus. Il s'appelle reclus. Tu te relis. balances mon simple, tu vois. Ah bah lui, il me balance des couilles. pas euh, par moi. <rire> Qu'est-ce que dit? dis? Oh. Non, laisse-moi tranquille, fils de. ce que je vais Ah bah ça, <rire> faut bourrer le bouton. J'ai tapé ça. n'a rien senti. Ah, il est de là! Je donne, là. <rire> regardez, regardez, hop là! Ah, ouais, mais qu'est-ce ça, wesh? Ça, t'as hop drop Je vais mes pouvoirs Ah parce qu'il a fait ça en même temps en forêt fait, d'un grandor c'est pas chier Arrêtement on veut tuer tous les là en fait Un boss Mais ta mère toi Mais j'en ai marre il m'esquive à chaque fois quand je fais ça déjà ici des filles de plus quand je t'étais je disais jeudi vous je... me je jugez pas ok j'étais petit je savais pas comment ça s'appelait c'est un mot anglais quand t'es petit dis, quand t'as 8 ans tu connais pas l'anglais que le français pas catalan quoi je veux dire je me dis pas, pas français c'est -il. <rire> il y des petits américains hein. Attends, faut que je fasse R, peut-être. Ah, j'ai réussi à taper tout à l'heure. un peu bizarre. Bon, je vais faire ça avant. C'est tout chiant. C'est des grands trous. Pourquoi mon Dieu, de... mon mon de... SAM, il était jaune. Mais ouais, je me laisse moins trop. Je lui ai fait des dégâts. Oh ouais, il est par terre vas-y marche encore plus lentement quoi. Va Et je vais voir ce qu'on s'en mais il n'y a rien il le traverse carrément mais Vas-y, mort bon, bon, d'accord je il touche le sable. Bon. Allez, vole, mon dieu. Allez, si je te lâche, je... tu veux refaire un trou de neige ah oh, il a arrêté de parce qu'il a plus de force oh, trop bien visé ah oh, j'adore Le combat de base le plus long un Jedi, j'ai suis désolé c'est un ninja. On passe. Je, les... je te coupe le, le corps, t'as rien. Ah, quoi ça. ça. <mét 'n 'imite> ah, ah. OK. Wow. Oh, il ouais. On fait ça Ah, oh, bah voilà, c'est comme ça que j'utilise de Staline là j'ai compris comment je fais un peu comme ça. Il me fait grâce mal. Je vais encore le faire Et là on reçoit là. <rire> C'est quoi ça oui mais... Bon j'ai wow, Ouais Encore une fois tu veux bien Partir en fait. On va C'est pas rond ça, c'est sauté. C'est quoi rond Ah, bon. bosse je m'arrête okay. bon euh, ça je, je vais pas faire tout le combat parce que ça va durer une heure donc on merci à tous regarder cette vidéo sur les deux jeux les plus bizarres de Star Wars et à très bientôt ciao les amis